Je regarde au loin, au-delà du jourdain, venant m'emmener à la maison. Une côte d'enjeu qui vient après moi, venant m'emmener à la maison, descend.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 Louez-le sur toute la terre, Alléluia, pour ce type, pour ce bonheur. Une fleur un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Ah, c'est ce que nous désirons, notre Père et notre Dieu. Notre vie te soit agréable, Père. Parce que nous avons vraiment trouvé grâce à tes yeux. Non pas parce que nous sommes meilleurs, que nous sommes bons, Père, Dieu, mais c'est simplement cette grâce qui vient de toi. Merci pour cette grâce que tu as répandue sur nous aussi. Nous la recevons aussi comme grâce de tout notre cœur, mon roi. Et qu'en retour, nous voulons te dire vraiment des fins pour notre grand merci. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci vraiment, Père oh Dieu. Comme nous pouvons l'entendre, Père au oh dieu autant l'Orient, que l'Occident, autant tu l'es de nos transgressions, mon de mon Père. Et sois béni, et sois exalté. Toi qui as la compassion, sois béni. Et tu es miséricordieux, là, la colère, riche en bonté. Nous nous, nous nous soumettons à toi, Père, personnes Dieu pourra accomplir ta volonté à toi, Père. Nous t'aimons, Seigneur, tu le connais, tu le sais. Nos cœurs, bénévole personne, nous désirons tant agir encore davantage et accomplir effectivement ce que tu attends de nous. Mais c'est toi qui peux faire l'œuvre dans chacun de nos pères. Et c'est toi qui accomplis aussi ta parole, mon roi. Nous ne sommes qu'à toi des instruments, Père. Bénis ton peuple ce soir qui est venu en ces lieux, Bien-aimés, Père Saint-Dieu, ayant laissé beaucoup de choses de côté, Père tu, saint Dieu, pour venir dans cet endroit afin de pouvoir louer son Dieu parce que tu es réellement notre Dieu. Nous prions aussi pour tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont ici ce soir, en connexion dans différents endroits et ceux qui les seront aussi quelque part sommes reconnaissants. Nous te remercions Père, oh Dieu, pour notre frère Casquin. Regardez, depuis Lyon qui est venu ici, mon bien mes Père Saint-Dieu, que tu le bénisses richement. Merci Père de l'avoir gardé, de l'avoir protégé, de l'avoir permis qu'il soit arrivé bien, pour que nous puissions aussi avoir cette communion ensemble. Sois béni et glorifié pour les chants et les cantiques, mon bénémoine, Patrick sont transportés par ton esprit, Père Saint-Dieu, et aussi pour le psaume que nous avons lu, qui touche toujours nos cœurs davantage en regardant réellement ce que toi, tu es toujours pour nous, Père, un soutien extraordinaire. Oh, Dieu Tout-Puissant, tu es notre force. Oh, Dieu, notre soutien, Père Tout-Puissant, Dieu est louange et honneur à toi pour ce que tu es. Bénis ton peuple, Père, comme des jeunes, comme des grands, comme nous autres, Père Tout-Puissant, Dieu, tu es celui qui suscite la foi, béni, Père, oh Dieu, et, et donne aussi la l'allégresse la, dans nos cœurs, mon béni, Père, sans Dieu. Sois béni et glorifié, Père, car nous t'avons ainsi prié. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié et qu'il vous bénisse aussi tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, asseyez-vous. Nous, ne pouvons compter les bienfaits de l'Éternel, parce que certainement, ils sont vraiment innombrables. Nous le remercions vraiment aussi du fin fond de notre cœur pour uh, sa parole, évidemment, qui fait son travail dans, dans le cœur de chacun. Et qui euh, nous amène véritablement à nous approcher davantage et à, à nous consacrer davantage en considérant aussi le temps dans lequel nous, nous sommes en train de pouvoir vivre. Jamais et nous le remercierons assez de ce que lorsqu'il a regardé effectivement les fils du temps et la course du temps aussi, il a fixé ce temps. Et dans ce temps qu'il a fixé, il nous a accordé aussi la grâce d'y être. Donc il nous a vus dans cet âge où nous sommes, où nous sommes effectivement. Il savait que toutes ces choses, effectivement, allaient se passer. Mais dans toutes ces choses-là qui allaient se passer, il nous avait déjà donné la victoire. C'est pour ça que, dans toute circonstance, dans toute situation, ça c'est pour ceux qui ont cru en lui et qui l'ont reçu et, et qui de tout leur cœur effectivement ont abandonné leur vie pour prendre effectivement sa vie. C'est important, frères et sœurs. Ceci n'est pas pour les soi-disant ou le probable qui peut-être ils jettent un pas et puis après ils il changent effectivement. Non, ce sont des gens qui sont déterminés, qui savent effectivement que ils sont donc engagés, et quand ils sont engagés, ils s'attendent effectivement au combat. Ce ne pas des gens qui attendent effectivement que j'ai lou, j'accepte Dieu et puis je m'assieds sur un fauteuil de, de velours, effectivement, pour va m'inventer et comme ça je vais monter au ciel. Non. Ce sont des gens qui savent qu'effectivement qu il y aura des, des épreuves. Parce qu'il a dit, vous aurez des tribulations. Il a dit bien, vous aurez des tribulations. cest dire que chacun de ceux qui lui appartiennent doit s'attendre à ce qu'il y ait des tribulations. Alors, mais s'il nous a déjà dit d'avance que nous aurons des tribulations, devons-nous alors avoir peur Devons-nous alors avoir des doutes, effectivement Non, c'est toujours la confiance qu'on doit avoir en lui. Il nous, il nous a fait savoir, effectivement, qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc c'est-à-dire que les commencements et aussi la fin. Ceci c'est surtout pour que nous soyons fortifiés dans toutes les circonstances, dans toutes les situations au travers lesquelles nous passons en tant que fils et, et filles de Dieu. Et comme euh, nous le disons effectivement, lorsque nous, nous l'avons vraiment reçu de tout notre cœur, c'est la raison pour laquelle nous réalisons aussi que l'apôtre Paul dit quelque chose de très important qui est aussi euh, mise par écrit et par écrit, il dit, il dit que c est, c est, ce n'est plus moi qui vis. Et Dieu te bénisse, mon frère. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, c'est quand nous prononçons cela, effectivement, nous devons aussi en, en, en comprendre, aussi, la portée, hein, c'est que cela veut dire, si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, effectivement, je dois m'abandonner totalement à ce que tout ce qui est donc de moi, tout ce que je peux euh, désirer d'une certaine manière ou d'une autre, c'est pour ça que la Bible, elle est vraiment parfaite. Il nous a toujours dit une chose qui est très importante. Il dit ceci que « Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » Est-ce que vous avez prêté attention à cette parole Donc, « Fais de l'éternel tes délices. » C'est-à-dire qu'en fait, que tout ce que tu peux arriver à pouvoir vouloir désirer, tout ce qui est plus important pour toi, en fait, n'a plus de valeur. Et ce qui a de la valeur maintenant dans ta vie à toi, ce n'est ne que faire ce que Dieu veut. Alors, quand tu arrives à ce point-là, sûr et certain, que le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Ben » Là, à ce moment-là, tu te rends compte qu'effectivement que mes désirs, à moi, doivent s'aligner à la parole de Dieu. Amen. Tu ne te fâcheras pas contre quelqu'un si on ne te fait pas... Ah ben c'est sûr et certain. Amen, amen. Pas signé, mais, mais si ceci n'est pas arrivé comme je le voulais, c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, si ce n'était pas la volonté de Dieu, je ne ferais que glorifier Dieu. Parce qu'effectivement, que ce que moi sur la terre, je désire, c'est que ta volonté, vous l'avez redit, non Ta volonté soit faite sur la terre. Ah, ah. Parce que, je, je me rends compte, et ceci est, est quelque chose de tout à fait vrai. Frères et sœurs, je regarde, j'ai dit, Dieu du ciel, aide-nous, je t'en supplie. Vraiment, soutiens-nous, aide-nous, que nous puissions vraiment être conscients. Parce que si un homme, j'ai dit, croyant, ne te connaît pas, il n'ira jamais très loin. Parce que vous aurez, vous aurez des obstacles, effectivement, à certain moment dit non, Dieu n'est pas bon parce que Dieu n'a pas permis ça pour moi, Dieu ne veut pas que je puisse avoir ceci Dieu, ceci, Dieu ceci, Dieu ceci, Dieu. Donc tout ce qui est comme malheur et mauvaise chose, eh bien ce jour on attribue ça à Dieu. Parce que Dieu, parce que pourquoi Parce qu'il dit non, parce que mm, mm, moi je voulais ça, c'était comme ça, effectivement. Mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, je ne vois rien. <rire> Mais tu veux que Dieu te montre quelle est donc sa volonté. Mais sa volonté, c'est aussi non. Mais cela. Vous connaissez, voilà, non Voilà, un prophète. Je crois que cet homme, il devait connaître, effectivement, Dieu, il devait connaître Dieu. Et surtout, les sentiments et l'amour que Dieu avait à l'endroit de son peuple. Vous vous souvenez que ce qu'il a dit à, à, à Moïse quand il lui est apparu dans le buisson ardent, vous vous souvenez cela, il dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu donc les cris qui lui font pousser les op oppresseurs, en fait. Il dit donc, il a dit bien c'est son peuple, mais il est descendu Je suis descendu et je me suis souvenu, ça c'est chapitre 6, je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Abraham. Donc, c'est Dieu, il s'est souvenu même. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, regardez-nous parce que nous sommes aussi des humains, c'était après 400 ans. Pensez un peu un an 2 ans trois ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans tantôt et puis vous avez 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans 70 80 100 ans et, et vous, vous, vous comprenez non mais là c'est 400 donc 4 13 400 ans donc il y a des générations des générations des générations et qu'est-ce qui se dit c'est Dieu ne viendra jamais après après dix ans il n'est pas, pas venu après deux ans après après 15 ans il n'est pas venu mais Joseph avait dit une chose <rire> oh que Dieu nous aide à ce que nous puissions connaître Dieu même si on ne voit pas un changement mais qu'on ait une ferme assurance que c'est Dieu en qui je crus, il agira peu ben, importe, peu ben, importe, mais je suis sûr et certain qu'il le fera, mon frère. Joseph l'avait dit, il avait dit mes frères, mes frères, vous venez d'entrer ici, mais sachez une chose, n'oubliez pas cela. Le Seigneur vous visitera et vous partirez de cet endroit. Ça, c'est un homme de la foi qui connaît son Dieu. Que cela soit ainsi pour toi, mon frère, pour toi aussi, ma soeur, parce que tu es un fils de Dieu. Oui. Et mais quand vous partirez de cet endroit, parce que, parce que je suis sûr et certain. Vous voyez, l'assurance et la certitude de ceux qui aiment Dieu, ceux qui croient en Dieu. Vous ne pouvez pas simplement dire, mais les, ils ont fait, mais vous aussi. Parce que la même foi qu'ils avaient, Dieu vous l'a donné aussi. Il n'y a pas deux fois dans les choses de Dieu. Il n'y a qu'une seule fois. C'est cette fois qui vient des dieux. Donc, en fait, il me dit, mais et quand vous partirez d'ici, il avait l'assurance qu'ils sortiront de cet endroit. Il veut, quand vous partirez d'ici, n'oubliez pas, maison. Mais comme j'ai eu à pouvoir le dire une fois ici, frères et sœurs, regardez, quelque chose de tellement grandiose avec Dieu ici. C'est pour ça, si c'est Dieu, le Dieu de la Bible. Les dieux de la Bible, pas les dieux qu'on raconte à gauche, à droite. Non, non, les Jésus de la Bible, les dieux de la Bible, l'Alpha et l'Oméga, les créateurs de la Mais oui, c'est celui-là. Si celui-là est, celui -là. est celui -là ton dieu à toi, ce qu'il a fait avec Abraham, il est fera avec toi. Parce que les dieux d'Abraham sont devenus ton dieu. Il a voulu devenir ton dieu à toi. C'est pour qu'il fasse de toi, comme il a eu aussi à pouvoir faire aussi avec Abraham. Il venait d'entrer en Égypte, effectivement. Et il leur dit une telle parole. Et vous avez remarqué qu'effectivement, au que, oh, tout début, tout était rose. Joseph était là, parce qu'il pouvait dire, mais, « mais, mais pourquoi il nous dit que mais ce qu'il est déjà est qu il, il est en train de me dire, « Mais nous sommes bien !» Ah oui, parce que Dieu, quand il a prononcé la parole, il a dit à Abraham, « Ils vont servir. Mais quand ils sont rentrés, ils n'étaient pas asservis. Vous voyez Oui, les temps sont donc passés. Et alors, il y a eu un, un, un pharaon méchant qui monta donc sur le trône. Et, et, et, et il ne connaissait pas Joseph. Il n'a pas connu Joseph. Et, et voilà qu'il a pris donc le peuple de Dieu, effectivement que il a commencé à pouvoir le mettre dans l'esclavage, ainsi de suite. Vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement que ces peuples entrant dans cette période d'esclavagisme, je crois que probablement que la mémoire est revenue à Satan qui disait Ah, Joseph nous avait dit parce qu'il commençait à pouvoir pleurer parce que l'esclavagisme n'a pas duré. Des ans, trois ans, dix ans, vingt ans, ça dure longtemps, bien sûr. Alors les pensées pouvaient pouvoir passer par l'esprit. Il dit mais, mais Joseph nous avait dit parce que il devait se souvenir. Joseph nous avait dit que le Seigneur viendrait et nous délivrer. Évidemment, mais ça fait déjà vingt ans, on voit rien. Ça fait déjà trente ans, on voit rien. Et puis une génération est passée, toujours à rien. Est-ce que vraiment ce que Joseph avait dit était vrai? Parce qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que vraiment Dieu... Parce qu'on lui, lui a aussi raconté aussi... Parce que Joseph, il savait que Dieu avait parlé à Abraham en lui disant, mais je, je ferai sortir. C'était écrit, non Ta la postérité du pays dans lequel ils seraient asservis, et ils sortiront avec des richesses. Ça semblait à ce moment-là, pendant qu'ils étaient en esclavage, comme c'était quelque chose d'irréalisable. Il dit d'abord, posons-nous posons, un posons, peu la question. Il pouvait se poser la question. Il dit, mais je suis esclave. On me fait marcher avec le fouet. Et même si je devais croire, d'où viendraient les trous autres que je vais sortir avec. Parce que j'ai un job, pas, je ne travaille pas. Parce que je me dis, bon, je je travaille. <rit> et j'ai mis à côté, puis je vais acheter, comme yes. ça, je vais sortir avec. Mais ici, je suis esclave. On est né esclave. Mon papa était esclave. Mon grand-père était esclave. Nous sommes tous esclaves. Et qu'est-ce que le bien nous avons nous ne possédons rien, nous sommes la propriété de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Ce qui s'est passé, c'est aussi pour notre instruction. Les dieux d'Abraham, c'est celui que nous servons. Il ne peut pas changer sa façon de faire. Mais l'homme, lui, comme vous êtes, les pensées vont passer aussi, comme aussi dans la pensée aussi de ceux qui étaient là. Il se dit, mais il n'y avait pas de plus qu'effectivement en Égypte, vous vous souvenez Il y avait des incrédules quand même. Les gens, malgré que leur avait dit, effectivement, mais ça travaille, c'est comme aussi parmi vous. Les pensées peuvent passer aussi, comme eux pensent, exactement. Donc, ils pouvaient observer, effectivement, mais ça passe les années. Et puis bon, quand vous dites, mais Dieu vous dit, Dieu, on va sortir, mais oui, mais d'abord, quand tu parles de richesses en question, mais ça viendra tout on les aura d'abord. Comment Parce que quand tu regardais, c'est impossible quand même, frère. Le il avait dit, ils sortiront avec des richesses. Il a dit, mais alors, si on doit sortir de la richesse, c'est qu'on est allé dans ces pays, on a investi, on a travaillé, on a engrangé, de, on a des magasins, beaucoup de choses, on fait du commerce, on fait tout, on a de l'argent. Maintenant, quand on va sortir, on sort avec notre argent. Mais là, c'est l'esclavage. C'est un paradoxe quand même, non Je sais, c'est l'esclavage, hein et, et Comment va-t-on arriver à pouvoir sortir avec des richesses Mais d'abord, d'où cela viendra-t-il C'est comme quand Dieu nous parle effectivement aussi, un rapport quand on nous regarde même dans notre état. C'est sûr et certain. Vous savez, il y a des promesses dans les saintes écritures que Dieu a, a eu à pouvoir faire, mais qui sont difficiles. Pour la conception humaine, c'est vrai. Prenons l'exemple, par exemple, la, la, la, la, la promesse de euh, « Je suis éternel » qui guérit toutes tes maladies. Il y en a de ceux qui se disent « Mais ça fait combien d'années que je suis en train de pouvoir souffrir ?»« Je crois, je crois, est-ce que je ne crois pas ?»« Mais je crois, je crois, mais je ne vois rien. »« Oui, oui, oui. Je, je, je ne vois pas, je ne vois pas de changement. » Parce que vous, vous oubliez qu'effectivement, que quand Dieu a dit la chose, ah ben c'est sûr et certain que c'est impossible que ce qu'il a déclaré ne puisse pas s'accomplir. Parce que juste à côté de toi, il y en a un qui était aussi malade, dans un état difficile. Le Seigneur l'a. Alors, il, il te montre le signe. Pour toi qui est en devoir te poser la question, ça fait des années, me dit, mais si celui-ci est guéri, il est guéri par la puissance de Dieu, c'est que Jésus qui est toujours le même. Donc, c'est dont tu as besoin. Regarde quand même simplement, parce que regardez frères et sœurs, Dieu Dieu est un Dieu beaucoup plus sage que vous l'imaginez. Il traite avec chacun de nous selon le degré de notre foi. Il, l il, veut, il veut amener ta voix, bien sûr, à un degré tel que tu veux dire, mais, mais tout est possible. Si cette personne ici l'a reçu, c'est qu'il s'est passé quelque chose avec lui. Maintenant, s'il s'est passé avec lui, Seigneur, puisque tu l'as fait avec lui, j'ai besoin aussi de pouvoir voir Mon frère et ma soeur, il y a une chose que nous devons comprendre, que nous, devons, nous sommes appelés à pouvoir prendre Dieu au mot. Oui, ça... Tu dois te dire, mon Seigneur, là, je ne doute pas de toi, mais tu l'as dit. S'il faut que je meure, je dois mourir dans la foi. Amen. Pas qu'à un certain moment, j'ai douté. Non! Je dois croire, mon Seigneur. Je dois prouver à Satan qu'il est menteur. Même s'il me dit, regarde-toi. Non, non, non, non, j'ai dit, mais je ne vois rien. Mais il a fait des pour moi. Oui, c'est-à-dire que ta foi, toi, c'est un combat. Le diable vient parce que Dieu veut te former en fait. Il ne veut pas simplement une foi passagère. Non, Dieu veut que cette foi soit une foi ferme, que quand tu lis l'écriture, tu dis que ça, peu importe. Même si ça me paraît impossible... Comme on peut penser avec eux qui étaient là, mais comment est-ce sorti, hein, que sortir, quelle richesse deviennent maintenant parce que c'est esclave. On me frappe tous les jours, effectivement. Je n'ai rien, je n'ai pas de l'eau, je n'ai pas d'argent, mais qu'est-ce que je. D'où viendra donc ces de effectivement Donc même quand on voit ça, on me dit, mais Dieu a dit. Alléluia. <rire> okay, Qu'ils sortiront les richesses, effectivement. Mais moi, je ne peux pas me poser la question que, vu mon état, comment cela va se passer Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Amen. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est lui qui l'a dit, il devait être capable. De voir que la situation serait comme ça, mais s'il si, a dit ce que lui il est capable de faire, et il sait comment il va faire, parce que ce n'est pas moi qui ai dit à ça. Lui il a dit, donc s'il si a dit, il a la capacité de créer les circonstances. Mon problème, c'est de dire, merci Seigneur, même si on me fouette ici, un jour je sortirai avec des richesses. D'où ça viendra, toi tu le sais. Amen. Amen, Amen. Amen. Amen. <rire> c'est comme cela que Dieu et c'est ainsi que vous pouvez réaliser qu'effectivement, que dans les fouet qu'on fouettait qu'on fouettait, qu'on fouettait et puis quand l'État est arrivé <rire> et puis quand l'État est arrivé <rire> et regardez comment Dieu a fait il a touché le cœur par la crainte aussi parce que vous savez, un peuple dont on a vu que <rire> c'est son Dieu qui a eu à pouvoir faire comme ceci. C'est pas lui, c'est son Dieu. Parce qu'on a vu que ce peuple-là était vraiment différent. Vous pouvez vous imaginer, frère, c'est ça, que, parce qu'on le lit dans les scènes et tu J'ai toujours dit, mais c'est quand même, quand même terrible. Dans un même pays, comme c'est vrai, ma soeur, dans un même pays, le soleil s'élève. Quand il s'élève, mais il doit éclairer tout le monde. Bien sûr, parce qu'il se pointe là dans les cieux. Et le soleil n'est pas en bas comme ça, très bas. Non, non, il est le plus haut, dans les yeux, vous connaissez. Donc, il n'a jamais changé sa place. Hein. On peut dire qu'il a bougé. Non, non, non, il a toujours été à cette place-là. Depuis que Dieu l'a placé, là, il est là toujours pour éclairer. Dans un même pays où le soleil frappe pour tout le monde, et à cet certain moment, ces côtés-ci, ils sont dans le noir. Et ces côtés-ci, ils sont dans le soleil. Donc, la lumière 100% ici, le soleil frappant ici, et ces côtés-là. Tout à fait dans les noirs. Expliquez-moi un peu. Et ça, les Égyptiens l'ont vu. Du côté où les Égyptiens, effectivement, étaient, les ténèbres étaient palpables. Mais là où les fils d'Abraham étaient, effectivement, dans le Gosselin, où ils étaient, mais c'était la lumière était claire, étincelante. Ah ben oui. Dans, une, dans un même pays. Maintenant, expliquez-moi, frères et sœurs, comment cela est-il possible? Parce que c'est quand même un seul pays. Et puis, un même soleil. Vous voyez comment il brille? Hein? Un même soleil pour tout le On sort ici. Et un même soleil qui brille, effectivement, pour tout le monde. Mais ces jours-là, d'un côté, il était noir. de C'est quand même vrai, non? D'un côté, il était ténébreux, l'autre côté, il était donc éclairé, donc ensoleillé, ainsi de suite. Vous comprenez Alors, vous voyez, frère et sœurs, chose impossible qu'on pouvait dire c'est ce n'est pas possible, mais Dieu l'a fait. Amen, amen, amen. Pour quelle raison Parce que frère et sœur, ni toi, ni moi, ni ceux qui s'appellent les scientifiques, n'ont jamais crié, même pas l'atome. Même pas l'espace, même pas le soleil, même pas la lune. Ils observent effectivement comment sont ces choses-là. Mais les créateurs, qui a créé Parce qu'ils disent que c'est impossible de me dire, mais les créateurs qui a créé. Mais ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire. C'est pour que vous compreniez que chaque atome, chaque chose qui existe, même dans le vent, tous ceux qui sont là, donc tous les éléments qui sont là, ils obéissent à Dieu. Amen. Il peut faire effectivement qu'ici, s'il y a le vent, là-bas, il n'y pas. Donc il est capable de voir donner ses ordres effectivement aux choses. En fait, c'est pour que votre foi arrive à pouvoir comprendre que, même dans la nature dans laquelle vous êtes mon frère, Amen. il n'y a rien qui peut résister à la volonté de Dieu. Amen. Que ça soit l'eau. Côté <rire> là-bas, ils avaient de l'eau saine et pure. Donc dans tous les domaines, donc tout, c'est pour ça qu'on doit dire on doit... Ça, se, il, il, ça se dit tout de suite, il domine Dieu s'il veut détruire aujourd'hui la ville de Bruxelles Amen. rien que cette ville ici s'il veut la détruire, il peut la détruire Amen. mais il ne veut pas la détruire parce que vous êtes là Amen. alors, regardez très bien que Dieu te bénisse, regardez très bien donc, quand les temps donc de Dieu étaient accomplis, il a toucher le cœur même des ennemis, en fait. De ceux-là qui étaient avec des fouets. Parce que jamais, je pense, que les enfants d'Israël pouvaient quand même imaginer que ça, ça allait se passer. C'est pour ça que, nous, ma Bible ne fait qu'on pas frère et soeur, que, ça, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est impossible, c'est vrai dans toutes les circonstances, mais vous ne pouvez pas limiter Dieu dans sa façon de faire les choses. Ça peut même pas. Même, même un petit instant. Tu es esclave de la personne. Et que le lendemain, cette personne-là te supplie pour te donner ses vases d'or. Oh, frère, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Je ne pas moi, mais ce n'est pas possible. Là. Parce que d'abord, tu ne peux pas toucher parce que tu es un esclave, c'est comme un chien. Les choses de valeur sont, sont, sont, sont pour les, les hommes qui ont, ont appris un esclave. Mais voilà que Dieu montre quelque chose de plus très particulier, que ce peuple qui ne savait pas comment il allait avoir la richesse, effectivement, il ne devait pas se tracasser, mais c'est Dieu qui devait s'en occuper. Au moment où il devait partir, Dieu a touché le cœur de tous ces égyptiens-là pour que maintenant, ils prennent ce qu'ils avaient comme richesse et qu'ils les donnent effectivement aux enfants d'Israël. Donc, et ça c'est écrit. Ça, c'est important que nous puissions comprendre. cest les richesses que les égyptiens avaient, tout ce qu'ils avaient engrangé, parce qu'ils avaient tout cette richesse, ils ont, les enfants d'Israël, ils les ont donnés. Vous pouvez même aller à ils ont parti, donc, donc ils l'ont donné. C'est-à-dire qu'ils ont dépouillé l'Égypte. Bien sûr. Ils sont sortis avec de grandes richesses. Et ce que Dieu avait déclaré, effectivement, à Abraham, s'est accompli. Sans que l'homme n'ait compris comment ça allait se passer. Mais Dieu savait lui-même de quelle manière ça allait se passer. Et cela doit être aussi ton cas à toi. Oui, oui, oui. Comme nous disons tout à l'heure, effectivement, mais... vous savez, Dieu, notre Seigneur, quand il exprime quelque chose, parce que nous répétons cela, quand il dit et la chose arrive, effectivement, mais nous sommes tellement habitués, mais qu'on n'a pas vraiment plus la foi dans cela. Oui, c'est la vérité. On n'a vraiment plus la foi. Il dit, la chose arrive, effectivement. Oui, on le répète. Mais est-ce que vraiment, tu en arrives à pouvoir recevoir à la portée de cela Quand il dit quelque chose, qu'est-ce qu'il a dit Dans sa parole, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit C'est sur cette base-là que ta foi et ma foi doivent se baser. Nous vivons dans un temps qui est tout à fait particulier, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas pouvoir le répéter. Mais si vous n'avez pas la foi dans la parole de Dieu, les événements qui nous entourent, vont nous montrer qu'effectivement, que c'est vraiment impossible. Parce que quand on nous montre ce qu'il y a humainement, par là, des choses que nous disons, on dit, mais on peut pas s'en sortir parce que c'est quand même difficile, c'est impossible. Mais effectivement, le problème, c'est que quand tu considères que la chose est impossible, ce que tu le ramènes effectivement à ta limitation naturelle, bien sûr. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu t'est dit en fait, toi, en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse Parce que nous ne marchons pas comme ça, comme si des gens ne sachant pas où ils vont et ce qu'ils doivent faire. Parce que si tu marches comme ça, c'est que là, tu as un problème. D'abord, tu dois savoir euh, ce que tu es et puis, bon, où tu vas Pourquoi tu es devenu chrétien Où tu vas C'est pour être dans l'église et chanter, seulement les cantiques. Mais pourquoi tu... Où tu vas d'abord Ésaïe chapitre 35. Regardez. Esaïe, chapitre 35, il nous dit une chose ici, verset, verset 4. Il nous dit, euh, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra aussi lui-même et vous sauvera. Alors, subiront les yeux des aveugles souviendront aussi les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet s'éclatera de joie, car des eaux, jailliront, des, des, des eaux jailliront dans les déserts, et des ruisseaux jailliront dans la solitude, l'émirat la s'échendra en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans les repères qui servaient des gîtes au chacal, croîtront les roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Elle dit, « Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. » est ce que Vous comprenez Amen. On lui dit qu'il y aura là un chemin frayé. Un chemin frayé. Vous pouvez réaliser, on va, on va continuer, vous pouvez réaliser une chose, mon frère et ma soeur. Regardez bien, quand ce peuple était donc en Égypte, il était donc confiné dans ce pays-là où il était, que là il était. Mais maintenant, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur Dieu les a visités. Et quand il les a visités, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé Il les a fait sortir. Mais quand vous devez sortir, vous devez quand même savoir où vous allez. Vous ne sortez pas comme ça pour sortir. Parce que quand le Seigneur les a donc libérés de l'esclavage, effectivement, il avait fait une promesse. C'est la même promesse qu'il avait fait à Abraham. Il a dit effectivement que je le conduirai. Pour conduire, il faut qu'il y ait un chemin. Vous êtes quand même d'accord, non Ce n'est pas qu'on est à l'air, même si on est à l'air, on est noiseux, quand même, il y a une direction. Vous comprenez Vous vous suivez quand même je, je, je, Quand même, il dit, mais je le conduirai dans les pays où coulent les laits et le miel, dans le pays de la promesse. C'est-à-dire qu'il devait le faire sortir et qu'il devait maintenant le conduire. Donc il devait le conduire, il devait y avoir un chemin est-ce que vous comprenez Donc, de la même manière que le Seigneur a fait, qu'il a fait sortir les enfants d'Israël, il y avait bien un chemin qui était donc tracé. Ce chemin, c'est le chemin que le Seigneur lui-même connaissait. Parce que même Moïse lui-même ne les connaissait pas. Oh, okay, que Dieu nous aide. Mais vous avez quand même entendu la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit Vous savez, dans le livre, je pense, dans le livre des Romains, tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et comment <rire> C'est merveilleux, hein Alors, je vous pose la question, euh, l'Esprit de Dieu vous conduit où Ils sont sortis, eux l'Egypte. C'est-à-dire que, on a dit bien, le Seigneur dit, mais je le ferai, je le conduirai. Je le conduirai. Donc c'est le Seigneur, donc il est là. mais il a le conduit où Il est conduit, n'est-ce pas Mais où c'est Mais dans un pays où coule les miel. N'est-ce pas vrai Mais quand on dit euh, conduire, c'est-à-dire que tu ne sautes pas, tu, sors, tu sors et puis tu, tu rentres dedans. Non. Pour atteindre l'endroit là. Il y a bien un chemin. Mais si toi, tu ne connais pas ce chemin, comment peux-tu arriver dans les lieux Oh, celui qui a fait la promesse, c'est celui qui connaît. Hein? Il connaît les lieux d'abord. Donc, s'il connaît les lieux, il sait comment y arriver. Est-ce que vous comprenez, frère <rire> Ici, il nous dit, il dit Nul impur n'y passera parce qu'il ne le connaîtra même pas. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Regardez okay, bien. Vous savez, je vais être court, frère et sœur. Quand on nous dit que tous ceux qui sont conduits, gloire à Dieu, par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Et, et puis on nous dit que nous avons pas reçu un esprit de servitude. Mm -hmm. Mais l'esprit, c'était la Romain, hein? l'esprit qui crie, Abba, ça dit que nous sommes fils de, fils de Dieu. Alors, il, il, il, il, il, il nous dit que. Euh, tous ceux qui sont conduits donc par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, on se pose la question, ton attention s'il te plaît, on se pose donc la question de savoir comment d'abord il nous conduit, l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sont conduits par, par l'Esprit de Dieu, son fils de Dieu. Comment d'abord l'Esprit de Dieu nous conduit? Tu te poses la question, comment est-ce que moi je dois être sûr que l'Esprit de Dieu aussi me conduit. Et puis s'il me conduit, hein? dans quelle direction il me conduit. C'est ça, non c'est quand même nécessaire que tu sois d'abord sûr et certain. Parce que. Que Dieu te bénisse. Lorsqu'ils sont sortis de effectivement, frères et sœurs. Il n'était pas comme ça, tu ne sais pas, où est-ce qu'on va où est que, Parce qu'on me sorti oh, oui, c'est vivre la liberté, mais vivre la liberté, on va où Que Dieu te bénisse encore. On va où vivre la ah, liberté liberté, Alors, qu'est-ce qui s'était passé La nuit, c'était la colonne. C'est elle qui montrait le chemin. Il dit, vous voulez arriver Suivez-moi. Je connais le chemin parce que je connais les lieux. Je sais comment on doit arriver. Alléluia, Amen. mon frère et ma soeur. Amen. Amen. Tous ceux qui ont fixé les regards là, Amen. ils ne pouvaient pas s'égarer. Ah oh, oui, oui, oui, oui, messieurs. Ils ne pouvaient même pas. Tellement c'est c'est ce chemin, si Dieu t'y a placé parce que tu es un fils de Dieu, mais peu importe ce qui peut arriver sur ce chemin. La fin viendra quand même. Amen. Mais sur ce chemin-là, même si la fin vient, Dieu a pourvu des gens. Amen. Mais la maladie viendra. Mais aussi longtemps, c'est sur ce chemin. Alléluia De qui aurais-je peur Il est sur ce chemin, Amen. Amen. De -je sous ce chemin point des lions, point des lions. Même s'il vient, je sais où je suis. C'est l'assurance qui se su conduit. L'assurance qu'il me conduit, qu'il me montre le chemin. Je ne m'égares pas, monsieur. Oh non Je dors tranquille. Amen. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Quand je le vois, <rire> je suis tranquille. Je dis là, je ne suis pas égaré. Je suis sûr et certain que, étant là, étant qu'il soit là. Eh bien, sûr et certain à 100% que j'arriverai au bon port. Bon. Ah oui, mon corps. C'est-à-dire, mais tous ceux qui sont conduits, c'est important. Par l'Esprit de Dieu, frère, ma soeur, quand l'Esprit de Dieu s'est met à te conduire, glorifie Dieu. Ah oui, oui, oui, oui. Et, et, et dans ces chemins là qui te conduit, personne ne peut te faire sortir. Non, là je ne connais personne d'autre. Alléluia. Qui peut être mon guide Qui peut être. Donc je suis sûr et certain que j'arriverai. Si toi tu me fais sentir, je suis épanoui. C'est vrai, donc je serai perdu. Parce que toi tu ne connais pas le chemin. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les venons, nous allons prier. Tendre Père et précieux sauveur. Nous voulons te dire merci parce que... Tu es vraiment notre étendard, comme nous l'avons lu tout à l'heure, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es devenu notre salut dans les psaumes 118. Merci, Père. Ben. Tu es notre roi, notre sauveur, notre guide et notre conducteur. Oh, combien tu es tellement plus précieux qu'on ne peut l'imaginer, Père. Ben. Tu es tellement plus important qu'on ne peut même l'imaginer, mon béné-aimé Seigneur. Mon âme te loue encore ce soir pour tes offres et pour ta bonté, Seigneur. Éclaire-nous encore davantage, mon roi. Dans ces temps, nous avons besoin de ta lumière davantage mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour que nous puissions te ressembler, mon bénémoine Seigneur, dans la marche avec toi, mon bénémoine, Père puissant nous avons confiance en toi, mon bénémoine, Père Dieu. Nous voulons tout abandonner, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour nous accrocher davantage à toi, mon bénémoine, Père Dieu. Car bientôt, très bientôt, nous quitterons ce monde, mon béni, Père. Oui, c'est la vérité, mon bénémoine, Père Tibissant. Oui, Père Saint-Dieu, comme tu avais dit à bon père comme aussi Joseph l'avait dit, Père Tibissant. Oh, un jour, cela aussi arrivé. Il pouvait douter, bénémoine, Père Il mais c'est pas possible. Mais après 400 ans mon père, de mes prêts, louange à toi, tu es descendu quand même. Tu es le Dieu de ta parole, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oh, nous sentons ces vents. Nous sentons ces vents de départ arrivé, bénémoine Père Je te remercie, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous te sommes reconnaissants, mon roi. Oh, s'il te plaît, mon bénémoine, Père Tibissant, pardon, mon roi. Continue encore à nous conduire encore davantage, mon roi. Parce que si tu n'es pas avec nous, c'est comme Moïse a dit. Si tu ne viens pas avec nous, Père disons, nous ne pouvons pas nous déplacer, Seigneur. Parce que où irons-nous, mon bénémoine, Père C'est toi le chemin. Louange à toi, mon bénémoine, Père oh Dieu. Oh Dieu, l'auteur même de la Endroit. Tu es le créateur, mon béni pas de distance. Tu connais comment y arriver, mon béni Père, oh Dieu. Aide-nous, Père, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons marcher et te, te servir encore comme tu le veux. Merci, merci, merci, mon béni Père, c'est Dieu. Aide-nous encore, mon béni, mon Père, oh Dieu, car nous puissions prendre conscience de ce que tu es, de ce que tu fais, mon sauveur. Chacun de nous, Père oh Dieu, nous voulons nous attacher à toi, mon aimé Père oh Dieu. Laisser les choses de ce monde. Vraiment courir à la carrière qui nous est ouverte devant nos Père oh dieu et Je te remercie, mon Père. Je te loue de tout mon cœur et je t'exalte de toute mon âme, mon bien mon Père sans oh dieu Et content sur ta bonté, mon soeur. Nous comptons sur ta grâce. Et nous comptons sur. Sous tes compassions, mon sauveur, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. Bénis ton peuple, mon roi. Soutiens et amen. Agis encore, mon béni, pas de Et fortifie encore, mon roi. Oh Jésus-Christ, mon roi. Jésus-Christ, mon sauveur, créateur et mon roi. Bénis soit ton Seigneur. L'ouange honore à toi. Toi qui nous donnes la victoire et la vie, Seigneur. Toi aussi. Nous soutiens, regarde la marche de ton peuple, mon roi. Aide-nous à ce que notre marche soit raffermie encore davantage et notre cœur attiré encore à toi. Jésus, le sauveur. Et Merci, merci encore et soutiens, nous fortifier. Mon frère et ma soeur, nos enfants, nos petits-enfants, mon bénévole Père Dieu. Ceux-là que tu nous as donné, mon bénévole Père Saint Dieu, est. nous nous réjouissons de ta grande beauté, de ta grande compassion, mon roi. Merci. Merci aussi, Père, pour ce que tu fais. Oh, Jésus-Christ, mon roi, mon maître béni, merci de tout mon cœur. Tu es vraiment les le Dieu qui console le cœur. Tu nous consoles, mon béni, mon Père Saint-Dieu, en voyant ce que tu fais au travers de nos petits-enfants, mon béni, mon Père Dieu. Nous te disons merci encore, mon béni, mon Père. Oui, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Aide-nous. Aide-nous, Père Saint-Dieu, nos enfants, nos petits-enfants. Oh, Dieu, ton peuple à toi. Que tu le soutiennes, que tu le fortifies Chaque frère et chaque sœur qui vient à cet endroit Et ceux qui sont aussi en, en connexion Qui ont choisi ces lieux pour leur assembler Seigneur, que tu te souviennes de chacun Que tu le bénisses, que tu le fortifies Mon roi, nous avons confiance en toi Apprends-nous à être patients, à compter sur toi À ne regarder qu'à toi Et n'avancer qu'avec toi, mon mon Père, saint Dieu Oh, Jésus-Christ, mon roi. Oh, mon père Croyons que tu es vraiment vrai, Père, Dieu. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Oui, Père. Merci. Merci, Père. Merci. Merci, Soba. Merci. Aide-nous encore, Père. Oui, Père. Merci. Merci, Soba. Merci. Merci Père. Merci. Merci Seigneur. Merci. Toi qui nous soutiens. Toi qui nous conduis encore, Père. Merci, merci. Mon âme tu loue et, et te glorifie, mon Père. Nos yeux sont fixés sur toi. Peu importe, mon béni, mais Père Saint-Dieu. Oh ce que le monde est aujourd'hui, ce qu'il veut faire. Nous ne sommes intéressés que par ce que toi tu as dit. Je t'aime mon Jésus, je te loue Père. Mais nous importe Père Saint Dieu, c'est ce que tu as, tu as eu à pouvoir dire Père. Et c'est à cela que nous attachons aussi. Mon âme, tu es glorifié. Oui Père, prends le contrôle de ton peuple, agis, et soutiens le Père. Merci. Merci Père Saint Dieu. Pardonne-nous Nous voulons prendre conscience de ce que toi tu es. Merci, merci. Merci pour ta main puissante. Amen, merci Soba, merci. merci, merci, merci pour mon frère. Merci, Amen, Amen, merci. Merci, Père, tu es Dieu. Merci pour mon frère, merci. Parce que c'est toi qui visites encore aujourd'hui, Père. Merci, Père, merci. Alléluia, merci, Soba. Oui, Père, nous te remercions pour cela, Père. Bénis-le, Père, soutiens-le, mon Soba, Merci, merci, merci, Père. Gloire à toi. Merci, souvent, Merci. Merci parce que c'est toi qui agis encore. Que tu le bénisses, Père. Que tu le soutiens. Que tu le fortifies, mon roi. Merci parce que c'est toi qui agis encore, Père Saint-Dieu. Oh, dans chacun de tes enfants, de Père Saint-Dieu. Merci. Oui, Père. Merci encore. Merci, merci. Je te remercie, mon Père. Je te loue de tout mon cœur, mon roi. Nous sommes à toi, attachés à toi, et, et nous voulons davantage nous consacrer, Seigneur, à ton œuvre, bénévole Père Saint-Dieu. Merci, merci pour nos frères, merci pour nos sœurs que tu ramènes, mon bénévole Père Saint-Dieu, que tu travailles encore davantage. Nous te désirons que tu le fasses encore plus dans chacun, bénévole Père Saint-Dieu. Père, nous voulons te rendre gloire et honneur pour ce que tu es, pour ce que tu fais, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oui, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ta grandeur. Mon âme te loue. Oui. Et mon âme glorifie ton nom, Père Saint, que ta bénédiction et que ta paix, leur soir, que tout soit accordé, mon béni, mon Père tu vis et ta grande visitation, mon béni, mon Père, dans l'âme aussi, mon béni, mon Père tu vis Oui, Père Saint, Que tu sois béni, Père. Merci, merci Soba. Oh Dieu du ciel. Merci, merci, merci Soba. Oui, merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci Père. Oh Dieu, merci, oui Père, tu le fais mon roi, tu nous as jamais abandonnés, c'est vrai Père, nous te remercions, merci Seigneur, oh encore une fois Père, oh à toi nous sommes, à toi nous serons toujours, à toi nous appartenons mon bénévole Père, merci Jésus Christ mon roi, aide nous Père à te connaître encore davantage, merci, merci. Merci, oh Jésus, tu travailles, il n'y a rien qui te soit impossible mon Père, tu as la capacité, nous voulons nous approcher encore de toi mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que toi tu fasses ton travail comme tu le veux. oh Jésus, mon Jésus est mon sauveur, Amen. merci, sauveur, mon créateur et mon roi, à toi la gloire. A toi l'honneur, merci encore, merci, merci, vraiment merci. Très sincèrement, Père, que ton nom soit glorifié, qu'il soit aussi béni. Mon âme, tu loues et tu glorifies encore. Mais la crainte, mais le respect aussi, mon béni, me père tu dans nos cœurs à tous, mon sauveur, béni, mon père. Béni ton peuple, mon roi. Merci. Merci pour tout. Même si les océans s'y de chêne, je le traversais et avec toi, Père, tu dois. Les océans se déchaînent